Y'appelez pas vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, j'espère que votre fin de semaine se passe super bien, vous récupérez un Zach de très bonne humeur, entre autres parce qu'aujourd'hui ça va être ma première vidéo sur un jeu qui a bercé mon enfance, mais ça je vais en discuter un peu plus en détail juste après, on a un gameplay pour tout ça donc pas de problème, je suis hypé, je vous jure que là, bon, au moment où je tente cette vidéo on est vendredi, je suis d'une humeur folle, comme écrit sur le panneau ici, la VOD de Loop, l'émission, ma nouvelle émission que j'ai lancée la semaine dernière, le deuxième Épisode est en ligne, c'est un superbe épisode avec Nems et Poisson fécond. Voilà, on a un bon casting pour cette fois, toujours avec Justin également. On a abordé YouTube et Twitch avant versus maintenant, donc les évolutions des plateformes, ce qui a été ajouté dans les algorithmes, les vues, l'argent, tout ça. Bref, c'est vraiment très général, c'est vraiment très très lourd. Ça dure à peu près deux heures et demie. Je vous mets le lien comme d'habitude ici, plus dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Peut-être que vous allez y laisser une chance et vous, vous rendre compte. Oh, bah putain, c'est vraiment de la frappe. Quand on écoute, c'est plutôt cool. Donc euh, voilà, fini pour la propagande, l'auto on est good. Aujourd'hui, vous l'avez capté. On va faire une vidéo sur un jeu qui vient de sortir, Halo Infinite. Halo Infinite, la dernière pépite d'Halo euh, multijoueur qui est sorti et qui a la particularité d'être gratuite, totalement gratuite sur PC et Xbox il me semble. Euh, bon bah, malheureusement les frères au PlayStation, euh, allez voir là-bas si j'y suis quoi. <rire> mais il est dispo gratuitement sur Xbox et euh, sur Steam. Je m'étais dit bon ok c'est vrai que Halo depuis quelques années à chaque fois c'est déception sur déception, c'est vrai que c'est pas réellement les jeux j'ai l'impression qu'ils ont qui vont redonner la gloire d'antan à la licence mais bon on m'a dit dans mon chat Vas-y va tester Halo Il est plutôt sympa Va tester Halo Il est plutôt sympa Et bah Quelle ne me, f... qu ne fut pas ma surprise Pardon Quand je me suis rendu compte Qu'on ne m'a pas menti mon gars On ne m'a pas menti Parce que je vais vous raconter Un petit truc Mais vous savez quoi Ce que je vais vous raconter Je vais d'abord vous le raconter In-game J'ai fait une partie Je vais vous raconter l'histoire de cette partie Puis l'histoire de ce que j'ai envie de vous dire Zach sur Halo Let's go baby. Donc on se retrouve in-game les amis. Donc euh, voilà c'est le gameplay etc. C'est mon premier gameplay. C'est-à-dire que je venais de revenir sur le jeu c'est mon premier gameplay. Donc à des moments pendant le gameplay vous allez voir des petites gogoleries d'un mec qui revient, qui teste un peu sa sens qui change une ou deux fois les touches. Mais le gameplay c'est de la bombe Voilà je vous le dis direct, le gameplay c'est de la bombe, je fais du sale donc sur ça au moins tu peux être à peu près certain qu'il n'y a pas euh, de problème. Moi j'ai commencé les FPS il y a 13 ans, 12-13 ans par, et là les OG vont me me connaître, Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Donc Ghost Recon Advanced, euh, Advanced Warfighter 2, pardon, ça a été mon tout premier jeu, mon tout premier FPS. Oh, attention, oh, ben ça, ça a été ma, ma première assistante le jeu. Et c'est vraiment à l'époque, quand j'avais ce jeu, j'avais fait la campagne ensuite, j'ai mis le câble Ethernet dans Xbox 360 pour la toute première fois et c'est là, j'ai compris. Oh putain, on peut jouer un multijoue avec, avec d'autres gens et tout, c'est trop cool. Une fois que j'ai dépassé ce stade de gogolerie, j'ai découvert un autre jeu chez un pote, Axel, qui à l'époque, c'est aussi chez lui que j'ai découvert Call of Duty 4, Halo 3. J'ai commencé les Halo sur Halo 3, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert à quel point c'était de la frappe. A l'époque, il y avait toujours les puristes, tu connais, les, les, les pseudo-puristes, oh, oh, les joueurs FPS, je sais pas comment on fait pour jouer manette. Et ben, parmi tous ceux qui pensaient ça, le seul FPS qu'ils arrivaient à à peu près respecter sur console, c'était Halo. Halo était considéré comme un jeu skillé, et Halo était et est un jeu skillé. Les mecs qui étaient forts sur Halo, dès qu'ils ont bougé sur d'autres jeux, ils ont tous été monstrueux, les formals, les mêmes Zankyo, tu vois, des mecs comme ça. Dès qu'ils changeaient de jeu, ils étaient toujours aussi forts, genre ils avaient une capacité d'adaptation de, de folie. Et Halo, la série était trop cool, très futuriste, hein, on aime ou on n'aime pas, mais euh, moi, perso, j'adorais l'univers, j'adorais un petit peu les véhicules, euh, etc., qui étaient intégrés d'une manière que je trouvais un peu moins toxique que sur d'autres licences. Je vous regarde, les aéroglisseurs de BF 2042. Et le côté skillé, plus les choses que tu trouvais sur la map, bah, rendait le truc super agréable. Rien que regarder là sur cette partie de gameplay, le sniper. Je sais qu'il va réapparaître là, donc j'attends, hashtag Analyse. <rire> Mais le sniper de Halo, c'était un des trucs les plus skillés qu'il m'ait donné de voir à la manette. Et même si là je suis le clavier souris pour ce gameplay, parce que maintenant on peut y jouer sur PC, vraiment j'ai retrouvé des sensations et des trucs de folie. Et quand je regarde un peu les retours de la commu, j'ai l'impression que pour la première fois depuis des années, les gens ont, entre leurs mains, un Halo qui leur plaît. Je vais directement mettre une petite caution, d'accord Effectivement, j'ai pas squatté Halo 4, j'ai pas squatté Halo DST, j'ai pas squatté Halo 5, donc je ne sais pas ce que ça a donné. J'ai vraiment lâché la distance depuis très longtemps, donc mon avis n'est pas le plus pertinent qui soit, d'accord Je dis pas que j'ai euh, parole d'évangile ou un truc comme ça, je n'aurais pas, euh, on va dire, la prétention de dire ça. Je vais juste vous donner mon avis de random, de mec qui, qui jouait à, à Halo il y a très très longtemps et qui s'est décidé de, de s'y remettre. Voilà, mon premier kill Je l'ai touché au sniper je l'ai à la secondaire. Vous voyez que c'est encore un peu hésitant, mais au fur et à mesure de la partie, ça monte en puissance. Donc, sur ce halo, bah, la map est ultra kiffante. Les sensations sont vraiment top. Je me suis régalé. Franchement, les, les, les sensations in-game comme ça... Voilà un Petit kill au sniper. Regarde Hop là Le petit double au sniper. Zach naniul mon frère, le pseudo Xbox Live de l'époque. Donc vraiment, les sensations sont top. Les graphismes sont nickel. Euh, J'adore le principe d'aller trouver ces petites armes sur le coin de la map, etc. Là, c'est une capture du drapeau, tout ce qui est plus classique. Tu comme sur Call of Duty, tu vois, tu dois récupérer le drapeau ennemi et, et le ramener chez toi. Mais ça existe depuis la nuit des temps sur Halo, hein, c'est pas Call of Duty Qu'il a inventé. Donc, du coup, vraiment, les sensations sont top. Retrouver le sniper très skillé et top. Ramasser des armes, les retenter un petit peu, c'est top. Regardez, là, je suis comme un gogol, je tire au hasard, je comprends même pas mon arme. Donc là, je suis en train de me faire canarder, je suis en train de me dire Ah, oh, on s'enfuit, mon gars, parce que c'est un petit peu la merde, quoi. Donc, non, vraiment, euh, du lourd. Halo, j'ai vraiment toujours kiffé et, euh, et, et beaucoup de lourd. Vraiment, rien à dire sur ce jeu. Je me régale. On parlait, euh, du coup, euh, oui, je teste un petit peu tout n'importe comment. On parlait rappelez-vous pendant le, la vidéo BF que j'ai fait et si vous n'avez pas regardé j'expliquais qu'à l'heure actuelle en 2021 les jeux à 70 balles ne fonctionnent plus dans le temps en termes de hype etc d'accord en termes de hype et tout ça les jeux ont du mal à se maintenir la plupart des jeux qui réussissent à se maintenir dans le temps c'est les jeux gratuits et je disais je pense à juste titre, que la plus... J'espère que bientôt, en tout cas ça m'étonnerait pas, qu'il y ait un jeu connu multijoueur qui tente l'aventure du multijoueur gratuit, pour voir si un multi 100% gratuit leur permettra de tenir dans le temps. Et bah ben je pense que Halo ça peut être ce jeu. Je pense que Halo ça peut être ce jeu. Ce jeu est disponible gratuitement sur PC et sur console, et ce jeu ils sont directement pris dans leurs bras comme ça, la compète. Ils ont compris que la compète, etc. c'était important, et c'était une part importante du jeu, et qu'il fallait euh, faire la part belle à celle-ci, et bah sur Halo, vous trouvez déjà un mode ranked. Je crois même que c'est encore en bêta, si je dis pas de bêtises, mais il y a déjà un mode ranked avec des règles compétitives. Euh, après, je ne connais pas, etc., le système de classement, etc., ça se il est pourri, donc à vous de me dire dans les commentaires, mais euh, le fait qu'il y en ait déjà un à la sortie du jeu, ça inaugure que du bon. Un mode compète à la sortie du jeu. La dernière fois qu'on a vu ça sur Call of Duty, c'était BO2. Et BO2, c'était le tout premier mode de ligne. Depuis, ils n'ont plus jamais fait ça. Ça sort souvent plusieurs semaines après. Et euh, c'est pas toujours super bien fait, mais voilà, c'est mon avis. Donc, du coup, ouais, il y a déjà un mode compète. Et, et c'est là que je me fais dire attends, peut-être qu'ils ont enfin saisi un truc. Une série légendaire. Avec un multi qui a souvent été apprécié, mais qui est un peu en perte de vitesse. Qui sort gratuitement. Avec un multi que je trouve calé. Regardez là, le grappin, etc. que je mets. C'est un truc que je peux retrouver dans d'autres jeux que je trouve très agréable. Sachant que, à la mobilité est vraiment kiffante. là, là, là, là Sword que j'ai c'est légendaire C'est légendaire je me rappelais Je me rappelle mettre des gros coups de sword hein, comme ça là de tiens, des moments même tu peux rusher BAM tu one shot mon gars, viens, viens, tu crois que ton dos là, ah t'as des poils dedans là, viens là, viens là, je vais te les raser, bam. Et eh ouais ma gueule, je te les rase comme ça mon gars. Donc en réalité on va reparler un petit peu plus intéressant plutôt que de brailler comme un abruti. Euh, <rire> oui je sais faire autre, je sais faire autre chose que ça. Donc euh, une licence légendaire qui est appréciée et connue de, de, depuis depuis très longtemps par des gens qui l'ont appréciée et puis qui après derrière a perdu en vitesse, qui revient avec un multi qui pour l'instant en tout cas même il, il a un bug le jeu qui est un petit peu chiant, c'est que le jeu peut crasher de temps en temps en tout cas sur PC j'ai eu un ou deux avant de réussir à trouver une partie. Donc ça peut être un, un problème mais bon ça peut c'est moins bugué qu'un BF 2042 mais ça j'en parlerai. Qui revient avec un multi de qualité et gratuit, plus de l'e-sport direct dedans. E-sport direct dedans, multi gratuit et de qualité. Je dis ça comme ça mais. Franchement, pour l'instant, a priori, de ce que je vois, il y a des. Il y a vraiment des petites conditions. Enfin, les conditions sont réunies pour que le jeu ait peut-être, en tout cas, une chance d'être bien. Je vais pas jouer mon Ostradamus 2. Il va durer 1000 ans, tout ça, machin. On s'en branle. Le fait est que à l'heure actuelle, franchement, le jeu est gratuit. Donnez-lui sa chance. Franchement, donnez-lui sa chance. Ça coûte quoi Va jouer avec tes potes, de toute manière, si t'aimes pas le jeu, etc. Enfin, si t'aimes pas les jeux qui sont disponibles en ce moment. Voilà, ah les petits kills comme ça. Enfin, si t'aimes pas les jeux qui sont disponibles en ce moment. Oh, je vois même pas le mec en bas à gauche. Je vois même pas le mec en bas à gauche. Je suis putain je l'ai vu. Allez, envoie. Envoie un kill, Zach. Envoie un kill, Zach. Là, je lui ai fait perdre son shield. Je l'ai vu. Je connais un petit peu Halo. Ah, et après, il allait se cacher, etc. Mais petite grenade dans sa mère, c'est plutôt pas mal dommage que derrière. Ah, oh, regarde. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Attends, attends, je suis sûr que je fais ce kill là. Il me semble. Oh, il me semble, il me semble. Voilà. Petite kill avec la secondaire. Donc, je euh, joue pas à Nostradamus à essayer de deviner si le jeu va durer 1000 ans ou pas. Ça, à la rigueur, euh, bon, euh, c'est des prérogatives que je trouve pas les plus intéressantes du monde. Mais à l'heure actuelle, la meilleure façon de savoir si vous aimez ou pas, et au lieu de simplement juste regarder ma vidéo, bah voilà, testez-le le jeu, est Gratuit. Ça se trouve, vous allez kiffer, vous allez vous régaler et vous allez vous trouver avec un truc qui est cool. Le jeu est skillé, le jeu est sympa, les maps sont cool, les mods sont présents et ne diffèrent pas de ce que vous connaissez habituellement dans les FPS et ça peut vraiment vous permettre de vous régaler. Moi, vraiment, j'ai joué un petit peu comme un noob et ça m'a rappelé euh, euh, l'époque et toutes les bonnes choses qu'il y a dans ce jeu. Il y avait euh, déjà du King of the Hill, il y avait un mod avec un crâne, etc., que tu devais garder entre les mains et ça faisait marquer des points. Il me semble que c'était un truc à ça. Vraiment, j'ai joué comme un néophyte, mais cette partie a été un grand kiff et ça, c'est ma toute première partie. D'ailleurs, à un moment, vous allez voir dans le gameplay, ça, c'est marrant. Je me fais euh, Je me permets de spoiler, mais c'est pas un grand spoil non plus, donc je m'en euh, tranquille. Je me fais cuter. Donc sur Halo, il y a un grand classique sur Halo. Oh, oh, oh, le kill, le kill encore pour le casse Ah, c'est pas mal, hein. Les sensations sont bonnes. Les sensations sont bonnes. Mmh. À un moment, ça c'est un des classiques de Halo. Il y a des coups de cut. Donc le corps à corps dans Halo est très important. Si tu mets des coups de. de, de des coups de poing, des coups de cut, des coups de, de, de coude, appelle ça comme tu veux. à ton adversaire, ça fait beaucoup de dégâts. Donc c'est vrai il y, y a des personnes qui au début peuvent arriver en corps à corps, tu vois, peuvent se, se taper un peu comme ça. Et puis après, au bout d'un moment, elles se mettent.. Des, des, des, des patates parce que ça fait beaucoup de dégâts. À un moment, dans le gameplay, je vais me rappeler de ça. Que les dé... voilà. voilà. Et parfait. Au moment où je commence à en parler, ça tombe. Là, monsieur Blazet Pastor, il m'a mis des coups de coude. Moi, qu'est-ce que je fais Direct derrière, je me dis « Putain, j'ai pas ma touche, là, pour faire des corps à corps. C'est quoi, déjà, cette touche ?» Donc, je suis là, je cherche, je fouille, je fouille, je fouille, je fouille et je me rappelle que voilà, combat qu rapproché et j'ai changé la touche j'ai mis sur euh, ma souris, parce que moi habituellement je fais toujours avec la souris, et voilà, l'attaque. et bah croyez-moi entre l'avant gameplay et maintenant j'ai 8 kills, on se retrouve à la fin <rire> bah non on se retrouve pas à la fin, J'ai continué à commenter on, on se retrouve à la fin dans la mesure où maintenant le gameplay va avoir une deuxième phase, on va dire très intéressante quoi. très, très intéressante. donc euh, effectivement, dans Halo le corps à corps a une part très importante, et une fois que tu sais bien le maîtriser etc, tu peux vraiment pas tater des mecs et mettre du sale, et ça c'est énervé, alors euh, bien sûr le, le plus important c'est d'avoir un bon shoot, par par exemple là je viens de tuer Sylvia Fofol je l'ai fini à secondaire disons qu'au début j'avais un shoot un peu d'alcoolique mais regarde voilà je Lui ai rendu la monnaie de sa pièce, tu vois comment je suis content? Je bouge comme ça là, la souris comme un ahuri un petit peu là. Ah, t attends, t attends. Tu sens que ça m'a fait plaisir, tu sens que j'étais content. putain, <rire> mon petit coup de quête. donc euh, non, c'était propre, c'était propre, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Je pense que le jeu a du potentiel. Je pense que vous pouvez le tester. Je pense que le mode ranked est top et euh, je pense qu'il a les conditions réunies pour euh, faire du sale et peut-être un jour revoir le Halo euh, qu'on a aimé et qui a été euh, grand. À l'époque, dites-vous, Halo, il y avait des compétitions dessus en MLG et tout ça, donc c'était les gros tournois américains pour ceux qui se rappellent, il y avait aussi des MLG Call of Duty et les MLG Halo, c'est là où il y avait les premiers professionnels. Il y avait des professionnels américains qui avaient trop de flow, etc. C'était un jeu où les américains étaient très très forts. Straight ripping, des trucs trip... comme ça, c'était vraiment très stylé. Et vraiment, ouais, comme je l'ai dit, c'était un des seuls jeux qui était vraiment respecté pour être skillé sur console. Un des rares jeux, en tout cas, parce qu'il y en avait peut-être d'autres, mais lui, il avait vraiment cette image-là. Et c'était euh, un plaisir énorme. Et il jouait, c'était la folie. Donc j'espère que vous réussirez à ressentir les mêmes sensations que moi j'ai eu euh, dès ma première game. Si vous êtes des enfants de Halo, redonnez-lui sa chance. Si vous n'êtes pas des enfants de Halo, bah, allez tester, ça coûte rien. Et pour le reste, je pense que vous pouvez vous régaler, que tout est présent pour vous régaler. Oh, attention, il y a un petit mur, le monsieur, là. Mais, eh, hey, hé, hey, hey, monsieur, mur ou pas mur, moi je te termine, mon gars Petite arme secondaire, Zach Nanyul, mon gars Zach Nanioul. Oh là là là là là là là. Grand kiff, franchement, grand kiff. Franchement cette petite secondaire je vous le dis elle va vraiment me suivre pendant une bonne partie du gameplay. Hein. Franchement, elle va me suivre pendant une bonne partie du gameplay. Folie meurtrière et tout. On a envoyé vraiment correct. Hein. Et moi et moi, ça m'a pas empêché de rusher, mon gars, crois-moi. Hein. Ah, on est là, on a envoyé. Hein. En plus, ce qui est cool, c'est qu'à l'heure actuelle, vu que le jeu est gratuit, tu sens qu'il y a des personnes qui ne connaissent rien. En fait, c'est un mix. Les games, c'est des mix. Il y a des mecs, tu sens qu'ils jouent à l'eau depuis 1762. Et donc du coup, ils sont super forts, etc. Ils connaissent le jeu par cœur. Encore un coup de patate pour Zach Denny. Et il y a des mecs, tu sens qu'ils découvrent à l'eau. Et donc du coup, ils connaissent rien. Ils sont un peu perdus. Ils sont dans des endroits peu Bizarre, c'est en partie mon cas, par exemple. Là, dans cette game, je suis sûr qu'il y a des mecs qui se connaissent en Halo qui m'ont regardé comme un gros et tout. J'avoue, j'ai pas trop joué l'objectif, par exemple. C'est encore un jeu où tu peux trouver des noobs et vraiment t'éclater comme ça, tu vois. Genre vraiment envoyer du pub stomp, tu vois. Il y a une expression américaine, la pub stomp, c'est quand tu démontes des parties publiques comme ça. Et bien sur Halo, il y a encore ça à l'heure actuelle. Il y a plusieurs modes d'ailleurs. Il y a une sorte de mode un peu guerre terrestre où vous êtes vraiment plusieurs. Il y a des modes un peu plus petits en 4v4. Là, je suis sur un des modes où justement il y a beaucoup de personnes. Donc, ça me dérange pas. Oh là, le coup de grappin, le petit coup de grappin fou flow comme ça pour enchaîner. Encore un kill pour le Zaknani. Le plaisir est absolument monstrueux. Et là, à ce moment-là, je me dis allez, vas-y, tu sais quoi On reprend la secondaire. On va aller dans leur camp. On va on va, on va voir qui est qui, maintenant. On va se dire des vérités entre nous. Ouais, ouais, c'est un jeu où, à l'heure actuelle, il peut y avoir encore beaucoup de, de, de néophytes qui le découvrent. Et bah, c'est le moment. Voilà. En gros, en gros, pour encore vous convaincre et vous dire qu'il y a un moment pour se la donner, c'est que si vous allez tout de suite sur le jeu... Je sais pas s'il y a du SBMM. J'espère qu'il y en a pas. Vraiment. J'espère de tout cœur qu'il n'y a pas de SBMM quand dans of, comme dans Call of Duty et tout. Et tu es là, où les gens sont obligés de jouer en groupe et tout. J'espère qu'il n'y a pas de SBMM. Mais bon, au-delà du SBMM, etc. Oh, attention, encore un duel pour Zach Nani L'assistance sur frag, c'est plutôt pas mal aussi l'assistance sur frag. Mais là voilà, c'est un moment où je suis allé dans leur camp et j'ai décidé de d'envoyer notamment sur un ou deux duels là, vous allez voir. C'est là où je ressens vraiment que. Euh, <rire> qu'il euh, y a encore des gens qui ne connaissent pas totalement le jeu. Oh, je lui ai volé son petit kill. Je l'ai aidé, mais je l'ai volé aussi. Hop, hop, hop, hop, Regarde, on fuit, gentil. hop. hop, hop, hop. Non, non, pas du tout, ça marche, ça marche. Oh oh oh oh Zach qui, qui disrespecte un peu les ennemis comme ça. Ah, le fusil de combat à rafale, ça, ça, ça, c'était une arme classique de Halo. Voilà, lui par exemple, voilà, regardez, pour ce duel-là en particulier lui, le frérot, j'avais pas vraiment le sentiment qu'il connaissait bien le jeu. Donc je sais pas s'il y a du SBMM, mais là où je veux revenir, c'est que si vous allez sur le jeu, euh, bon, inquiétez-vous pas, quoi. vous n'allez pas tomber sur, que sur des parties avec que des mecs qui connaissent un depuis 764 et qui vont vous démonter le cul pendant que vous, vous êtes là en train de découvrir un truc et que vous n'êtes pas vraiment sûr de, de, de ce qu'il y a. Quoi. Ce qui est assez marrant parce qu'en fait, vraiment, Là avec les sorties ces derniers temps, il y a eu beaucoup de Vanguard, beaucoup de BF, BF était très attendu, euh, a déçu ou alors a fait kiffer, moi à l'heure actuelle j'ai kiffé le jeu mais j'ai aussi été déçu par le nombre de bugs, surtout ces derniers temps je trouve le jeu injouable, mais au delà de ça, Halo j'ai l'impression qu'il est sorti un petit peu dans, dans un certain anonymat, mais pourquoi pas, peut-être que sortir avec moins de hype mais au final plaire à plus de monde, c'est ce qui va leur permettre de, de faire la bonne surprise. 20 kills au final, je vous, je vous spoil 20 à 4, et à partir du moment où j'ai mis le, la touche cut sur, sur mes touches, j'ai envoyé une série de 12 kills pour terminer gentil. Ce gameplay. Et voilà, euh, franchement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et ce halo est un bon cru. J'ai hâte de le tenter un petit peu plus en stream et de jouer un petit peu plus. A vous de me dire les OG, ce que vous en avez pensé. En tout cas, vous avez les commentaires pour tout ça. Bon et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous